et de 10h à 12h. Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont vaillants, parce qu'ils sont remplis de force et que c'est la relève de demain. Le samedi 8 avril de 16h à 19h30 aura lieu le rassemblement de la plateforme jeunes Prodige. Avec l'apôtre Ivan Castanou et de nombreuses surprises. Vous avez entre 12 et 40 ans, alors ne manquez pas ce rendez-vous. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.